Que font ces personnes Qu'est-ce qu'ils aiment faire Ils aiment danser. Qu'est-ce qu'il apprend à faire Il apprend à jouer de la guitare. Qu'est-ce que le chien s'amuse à faire Il s'amuse à nager et attraper la balle. Qu'est-ce que les pompiers essaient de faire Ils essaient d'éteindre le feu de forêt.